Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Euh, attends, je teste un jeu là, je vais vous expliquer juste après. Entrez une valeur entre 1 et 120. C'est moins ah, euh, 15. C'est moins 10. 5 6 7 8. Ok. Ouh. En gros c'est un jeu de nom comme vous pouvez le voir. Créé par Ludovic que vous pouvez retrouver dans le play store voilà je vous mettrai tout dans la description et vous pourrez aussi le télécharger le tester tout ça tout ça. et même participer voilà on va découvrir ensemble ce que c'est ce nouveau jeu qui vient de créer euh, voilà c'est sorti il n'y a pas très très longtemps Alors entre un, hein, en fait on dirait trop le truc de, de le juste prix c'est plus 14500 c'est moins 14400 c'est moins 14300 c'est moins 14200 c'est plus 1 et 120, ça va être chou là. 50 plus 60 ça te met un peu le stress parce qu'il faut aller vite 70, 80 90, c'est moins de 90 alors 88 oui, ok super, niveau 3 Entrer une valeur entre 1 et 130 toujours plus, bon le départ c'est 50 60 80, 90 non c'est pas ça que je voulais 100, 110 120 125, 121, 122, yes! Déjà, on est niveau 4. Comme ça, quand j'aurai fini ce vi cette vidéo, vous pourrez essayer de vous de votre côté et vous dire jusqu'auquel niveau vous êtes allé. Ok, entre 1 et 100, c'est super. 15, 22, 40, 30, ok, super. On va en 50, ok, 2, 30, 20, 20, 10, 15, 13, 12, yes, ok, super. 12, 16, 16, 20, 20, 20. Si jamais vous avez des idées de vidéos, euh, n'hésitez surtout pas à me les dire euh, dans les commentaires, euh, tout simplement. Ah ok, d'accord, c'était deux, super. Entre 1 et 60, alors je sais pas si c'est que ça le jeu, mais on va voir, euh, on va découvrir. Hein. Euh, 300, c'est moins de 300 200, 100, plus de 100, 150, c'est moins, 140, c'est moins, 130 c'est moins 120, 110, c'est plus, 112, 113, 115, yes, ok super, on va faire une petite accélérée parce que je crois que ça va être que de ça, on va avoir une petite accélération, 950 960 970 968 964 Oh oui c'était pas loin de la fin oui oh yes oh je tellement perdre Allez, allez, allez, allez, allez, quelle fille ça Ah, j'ai raté, d'accord. Game over. Ok, au okay. final, j'étais au niveau 20. D'accord, super. Non, on va pas retenter la chance. Ok, sur ce, c'est la fin de la vidéo. Ça a été une toute petite vidéo là voilà, pour vous présenter ce jeu-là. Si vous voulez tenter euh, de me battre au niveau 20, n'hésitez surtout pas à me le dire. Dans les commentaires pour me dire au quel niveau vous êtes allé. Euh, voilà, si vous êtes allé plus loin ou plus bas. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires. Je vous mettrai dans la description comment on installe ce jeu-là. Vous avez juste à marquer du de, jeu de Vic M ou jeu de nombre. Hein. Vous allez vite trouver de toute façon dans le Play Store. Sur ce, je vous laisse liker, commenter cette vidéo vidéo et je vous dis à la prochaine.